Ok, c'est bon. Ouais. Vas-y. Ben, on s'excuse parce qu'on vient de découvrir en temps réel que notre émission a été interrompue euh, inopinément. Hein, c'est. Une... Voilà, de, no... de notre Voilà, c'est pas de notre faute. Donc je posais une question à l'instant à Roger. Euh, D'abord, je voulais m'excuser pas auprès de Roger, mais par rapport à tous nos auditeurs. Il y a pas mal de personnes qui se sont présentées et qui nous ont saluées, salué, dont Fatima, enfin des, des gens qui nous suivent. On leur dit coucou Voilà, c'était le but de mon interruption. Désolé pour la coupure, pas fait exprès. Donc, si on, si on revient... D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, oui. c'est pas nous qui composons. Ah, d'accord. Non, c'est pas nous. Non, C'est arrivé voilà. euh, de manière complètement inopinée. Donc, je voulais dire, par rapport à ce que... Je, les chiffres que je viens de citer, donc, de cette étude euh, américaine en équivalent carbone de la biomasse, pour moi, ils ressortent... Ça, ça, ça me fait chier, parce qu'on avait de l'audience où les plantes en temps réel, en live, alors que les gens sont derrière euh, oui, euh, mais communication... Mais c le c dont sont, nous sont les aléas du direct ah, voilà et donc c'est voilà. ce qui est intéressant aussi dans le direct mmh. c'est que tout peut arriver donc sur les trois choses importantes et vitales que ces chiffres d'évaluation de la répartition de la biomasse terrestre qu'est-ce qu que ça nous apprend moi, moi je, je vois premièrement priorité à la défense des végétaux qui représentent la colonne vertébrale carbonée de la biosphère terrestre c'est-à-dire, le puits de carbone principal, ce sont les êtres autotrophes. Donc, il faut des lois internationales qui réglementent strictement l'abattage des arbres et tout impact sur euh, la, la, la flore terrestre. Il faut savoir aussi que cette étude est très importante parce que, c'est dit, ça, la, la biomasse terrestre, je crois qu'elle est 100 fois supérieure en masse à toute la biomasse marine. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, l'archipel du Japon a décidé de relancer la pêche commerciale euh, sur les cétacés. Les et, et justement, moi, je, je dis oui. attention quand on voit que bah, les, les, les baleines bleues, elles font partie, elles font on partie des mammifères. Assez. Ça oui, elles font partie des bien. mammifères quand on, quand on voit. Que le, le, le, la feuille de papier à cigarette que sont devenus les, les, les mammifères euh, libres libres euh, il faut réellement revenir à un moratoire total et moi je pense même que ce moratoire total devrait être étendu aux poissons qui sont quand même le deuxième poste important parce que euh, il, rep il représente euh, pour moi, et certainement pour d'autres biologistes, euh, un indicateur de, de la vie dans les océans. Un état, de santé. un état de santé. Et donc, priorité à la défense des végétaux. Et ça, on le voit quand il y a des, des, mers, qui, qui des, y a des mers qui coupent des. Quand il y a des mers qui coupent des arbres, euh, des aliments d'arbres sous prétexte. Euh, parce que ça va revenir moins cher aux contribuables, alors qu'on sait très bien que quand on a des étés caniculaires, parce qu'il y a un dérèglement climatique, si tu supprimes les arbres dans les villes, eh ben tu supprimes l'ombre, tu, tu, et, voilà, et tu supprimes aussi l'effet climatiseur des, des arbres, parce que les arbres évaporent de l'eau par les stigmates qu'ils ont sur les feuilles, et donc il y a un effet climatiseur aussi, et donc aujourd'hui, il faut une loi qui interdit aux préfets euh, aux maires, aux conseils régionaux de, de légiférer et de dire moi j'abats tous les arbres dans cette avenue, non non non il faut des comités scientifiques qui ont le dernier mot qui ont le dernier mot on ne doit plus avoir le droit de couper des arbres sans avoir l'accord de scientifique voilà, pour moi c'est le premier point deuxième point Eh bien quand on voit que le bétail qu'élèvent les êtres humains représente, alors attendez, j'en je, je viens dessus, 0,1 gigatonnes. C'est-à-dire 100 millions de tonnes d'équivalent carbone. Et on voit que les, les animaux sauvages représentent 0,07. Tout est dit. C'est-à-dire, ils représentent. Euh, oui, euh, moins, moins d'un millième du, du bétail que consomment les humains. Qu'est-ce que ça veut dire Moins ou ne pas consommer de viande et rendre aux espèces sauvages, par voie de conséquence, ah le droit de vivre librement dans le cadre d'une politique planétaire de partage des territoires. Et ça, ça devient intéressant. Politique planétaire de partage des territoires. Parce que au delà de la biodiversité et des espèces animales avec lesquelles il faut partager moi, je constate que des continents entiers qui ont été préemptés par des colons, comme ce qu'on appelle les Amériques, hein, que certains les appellent latines ou euh, du Nord, que moi, je préfère appeler Amérique du Sud ou Amérique du Nord, et que même parfois, je préfère appeler l'île de la Tortue, telle que, les, telle que le nommaient les autochtones, ces gens-là ont vu leur territoire voler, mais pas uniquement. Ils ont vu les bisons décimés, parce que le colon, il est venu, il est venu quoi Il est venu implanter son bétail. Et donc le bétail que les hommes euh, élèvent à leur seul profit a tué la majorité de la faune sauvage. Donc premier point, légiférer par rapport à la est flore. Pas le cas des bisons, ils en Mais les bisons en Amérique sont une espèce protégée oui. parce qu'ils sont passés de plusieurs. Euh, plusieurs centaines de millions à, à quelques euh, je crois dizaines de milliers ou à peine une centaine de milliers d'exemplaires tu sais que les, les bisons je crois qui sont euh, élevés en Europe je crois c'est du, du bison euh... non non. Ah, non en Europe non, est... Et les est protégé par contre c'est du bison des états unis qui sont dans des élevages en Europe et qui sont consommés tu vois comme on élève des autruches c'est-à-dire, bah, petit, petit, bah, petit à petit... C'est vrai que c'est une tendance de... Petit à petit, l'homme augmente son bétail, mais, ouais. mais l'idée... pour un peu plus de viande, mais... Voilà. Il Alors, il faut, en fait. il faut aussi comprendre que le végétal, c'est une chose, mais que par contre, il y a une chose très importante, c'est que sur les 450 gigatonnes que représentent les plantes, il n'y en a que 10 gigatonnes qui sont les, les cultures humaines. Mmh. Mais dans ces 10 gigatonnes, il y a énormément de plantes génétiquement modifiées qui servent à nourrir le bétail. Et donc, il y a beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, où on, on va planter du colza transgénique qui vont servir à créer des aliments qui vont être ramenés par bateau en Europe pour nourrir le bétail que le petit Européen va manger sous forme de saucisson, de beefsteak et autres. Et donc, la simple hygiène de manger peu ou pas de viande... Exactement, elle va redonner aux espèces animales euh, libres euh, des cadres de vie euh, euh, pérennes. Et aujourd'hui, en plus, on, on, on a les technologies qui permettraient de cohabiter avec des loups, avec des ours, même parfois avec des tigres ou des lions. Maintenant, on peut mettre des émetteurs RFID sur ces animaux, ce qui fait que les gens, des enfants vont à l'école. Il y a un tigre qui n'est pas loin Ah ben non, tu restes chez toi. Attention, il y a un tigre dans le coin. C'est-à-dire tu peux savoir... C'est un prédateur dangereux et près de chez toi, donc tu dis à tes enfants, non, tu ne sors pas. Aujourd'hui, on pas d'école. Il y a le tigre qui n'est pas loin, tu vois. Donc, c'est un autre monde réellement qu'il faut euh, essayer d'imaginer, de penser, qui permettra justement ce partage des territoires et qui permettra aussi aux peuples autochtones, c'est-à-dire des peuples qui souvent étaient respectueux de leur environnement, parce qu'ils tiraient leur subsistance de leur environnement, et ben de ne plus être réduits à la proportion congrue. Il ne faut pas oublier quand même que dans le Dakota, les Indiens Lakota ne représentent plus que 3% de la population. Avant la colonisation, ils représentaient 100% de la population humaine. Avant la colonisation, ils pouvaient chasser le bison, parce que et ils le chassaient de manière raisonnée. Aucun Indien ne tuait un bison qui n'était pas consommé euh, des sabots jusqu'aux cornes. Donc, on a bien là deux grandes priorités, le respect euh, de la flore et consommer moins ou pas de viande pour permettre euh, à tous les peuples animaux de se réapproprier des territoires. Et la troisième. Et le sol, bien sûr. Mais le sol, est aussi, on l'a bien vu, c'est végétal. C'est-à-dire que le sol se reconstitue parce que les arbres perdent leurs feuilles, perdent des branches. Et là, on a des décomposeurs qui vont retransformer cette matière organique euh, en humus. Et cet humus va être mélangé pour devenir le, com le complexe argilo-humique grâce au verran nez, euh, comme je l'ai décrit euh, dans l'émission en septembre 2018. Voilà. Mais il y a une, le troisième enseignement c'est que l'ensemble de la biosphère terrestre est un vital puits à carbone qui augmente sa diversité et son efficacité lors des périodes chaudes. Voilà. Donc, la biomasse végétale, dans le cadre du dérèglement climatique et du réchauffement climatique global, devrait augmenter et devrait permettre une augmentation de la biomasse animale et de sa diversité. Mais ce n'est pas le cas. Parce que l'espèce humaine consommant de la viande, accapare les territoires et ne les partage plus, et favorise certaines espèces animales qu'elle, espèce humaine, elle a domestiquées, en perturbant les équilibres de la biosphère. Et ça va plus loin, c'est qu'aujourd'hui, la science instrumentalisée par les lobbies militaro industriels vont toucher directement le génome des plantes pour permettre d'augmenter les rendements naturels. Et c'est là où on arrive à, à, la, à la, pervia, la perversion suprême de ces anthroposophes, de ces transhumanistes, qui disent qu'ils vont améliorer la nature. Quel manque d'humilité que que pour un être humain que de vouloir prétendre améliorer quelque chose qui est issu d'un bureau d'études de plus de 3 milliards d'années 3 milliards d'années Il faut bien voir que la vie s'est développé sur Terre pendant, pendant plus de 3 milliards d'années en essayant tous les chemins et disparaissait les espèces qui n'étaient pas suffisamment bien adaptées aux changements de conditions. Et donc, le monde change sans arrêt de climat. C'est même la propriété première du climat, c'est d'être variable. Et donc vouloir adapter l'homme à des sociétés invariantes et totalement artificielles qui veulent aller et qui, veulent et qui prétendent améliorer le vivant, c'est le summum de la perversion et du manque d'humilité. Et quand j'ai discuté avec Eric, parce que quand il m'a appelé, on en a parlé, et il dit « oui, c'est vrai, moi-même, par le passé, j'ai péché par orgueil et, », et il a compris aussi que ce, le principal mal dont souffre euh, l'espèce humaine, qui n'est qu'une espèce animale parmi 1,8 million d'autres espèces vivantes sur Terre, c'est ce manque total d'humilité. C'est le fait, même aujourd'hui, de, de penser la politique en euh, poursant Macron, Mélenchon, des gens qui ne sont rien. On est, on est, on est à courte vue dans tous, les domaines, dans tous les domaines, et cette courte vue, on, on risque de la payer au prix fort. Et aujourd'hui, ce qu'il est important de combattre, c'est le simplisme, euh, la caricature, qui, qui fait le nid de la radicalisation. Et de, et de tous ces petits fascismes rampants. Et Pierre Merachkowski a tout à fait raison euh, quand, quand il revendique, il dit Moi, je suis juif, donc je suis arabe. Parce que qu'aujourd'hui. C'est veut... mythe. C'est mythe. Aujourd'hui, on veut te compartimenter. On veut. Alors, déjà, tu es homme ou femme. Après. Euh, « Tu es hétérosexuel homosexuel, après tu es blanc, tu es noir, après tu es ceci, tu es cela, après tu es anticapitaliste, tu n'es pas anticapitaliste, On arrive à quoi On arrive à la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est C'est la diversité. En fin de compte, moi je dis, pourvu qu'il y ait autant de croyances qu'il y a d'êtres humains, rien n'est pire que ce prosélytisme qui te veut soit bouddhiste, soit musulman, soit chrétien, il n'y a rien de pire que ça. Parce que je vais t'expliquer le fascisme, ce que c'est. Le fascisme, c'est l'armée. C'est là où il n'y a pas de démocratie. Le fascisme, c'est l'entreprise. Et ces gens qui se réclament Gilets jaunes, ils mettent un uniforme. Ils s'uniformisent. Et donc déjà leur mouvement à la base, il n'est pas un mouvement démocratique. Parce qu'ils sont déjà euh, embrigadés, ils, ils ont déjà l'envie de tous se ressembler. Une tenue une tenue, un uniforme. Et cette uniformisation de la pensée, c'est la stérilisation spirituelle. Et quand Pierre Merachkovsky dit c'est très bien, il n'y a plus de chef, parce que ce qui survit, c'est l'esprit. Et l'esprit, on ne peut pas l'enfermer. L'idée, la pensée, elle est libre. Oui, mais ce que l'on peut faire, c'est tuer. C'est tuer l'intellectuel. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis, les, les intellectuels, et surtout ceux qui ne sont pas euh, à, à passer leur, leur charrue dans les sillons morbides des prêts à penser partisans et militants, ceux-là sont en danger. Et on le voit bien en Algérie, tout, tous ces intellectuels qui ont été décimés, on le voit bien parmi les Palestiniens, tous les Palestiniens modérés ont été assassinés pour arriver à cet affrontement. Euh, mortifère entre euh, euh, des partisans euh, du Mossad et des, et, et, et, et des, et des partisans d'autres de, partis bellicistes et belliqueux. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, il faut se méfier comme la peste de tous les gens qui désignent un ennemi. C'est pour ça, moi je dis, on ne combat pas le capitalisme en disant que le capitalisme s'abat comme on abat un homme. Non. Le capitalisme, ce sont pas des hommes. Le capitalisme, ce n'est pas Emmanuel Macron. Le capitalisme, ce n'est pas non plus Pierre Gattaz. Ces gens-là sont des opportunistes belliqueux qui font leur nid dans le cadre du capitalisme, de la même manière qu'on a des opportunistes belliqueux qui font leur nid, soi-disant, dans le cadre de la gauche, comme, euh, oui, je le dis, euh, Ruffin, Mélenchon, euh, euh, Coquerel, euh, et, et même, et même... Je n'ai pas compris le rapport entre la biomasse et le capitalisme. Alors, je vais, vais t'expliquer. C'est-à-dire que c'est le rapport quantitatif-qualitatif. C'est-à-dire que euh, croire, par exemple, que tout à l'heure tu disais on était qualita qualitatif. Tout, tout à l'heure j'ai dit on va parler quantité vu qu'on a parlé biomasse. Mais à travers cette étude quantitative, on a arrivé à une étude qualitative et on a dit quel est le problème C'est que le problème, regarde, la, la, la biomasse du bétail humain pose un problème par rapport aux espèces animales libres. Eh bien, en politique, c'est la même chose. Aujourd'hui, aujourd'hui. Le, le, le bétail politique et, et, c'est le partisan c'est l'embrigadé c'est l'encarté lui il est le bétail politique il, Oui, il est cet homme domestique que, que l'on veut, que le système veut ces deux pièces de la même médaille monde de la finance monde du, du travail il, il représente une minorité et c'est ça que je voulais dire c'est que le monde est, est, est, est hétérogène et donc il est constitué de minorités Vouloir faire émerger une majorité avec des découpages électoraux et des systèmes électoraux, c'est ça la perversion. Et aujourd'hui, les gens qui disent « démission Macron », ils soutiennent le présidentialisme. Et leur dégagisme n'est que populisme. Eux, ce qu'ils espèrent, c'est devenir le prince-président à la place de Macron. Moi, ce que j'espère, et beaucoup d'autres, c'est qu'il n'y ait plus de président. J'ai pas besoin de chefs, j'ai pas besoin de gens qui pensent très bien. J'ai pas besoin de leur don, j'ai pas besoin de Ruffin. On voilà. réfléchir ensemble à ce qu'on veut bah tiens, je vais te laisser un peu la parole parce que j'ai envie de faire pipi. Eh tu ben, t'as envie de faire pipi, mais avant d'aller, avant. Euh, ça urge. Ah, ça urge. Bon. Alors, tiens, euh, Bruno, est-ce que tu peux venir nous aider euh, Non, parce que euh... je suis en train d'écrire. Alors, alors, alors, alors, tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu écris, Bruno Des Conneries, j'écris des conneries. Ah non, mais, oui, des conneries. Mais ah, c'est, euh, c'est pas vrai. Si, parce que. J'écris euh, sur le 31 décembre, euh, comme quoi je voudrais que les gens prennent des vacances, des vacances, comme ça ils me laissent tranquille, et, je, et étant tranquille, je pourrais être très occupé, débordé même, et je serais content parce que je serai en paix, loin des fascistes comme tu dis, loin des emmerdeurs, loin, des... loin, loin, loin, loin, loin, loin. Et donc la vacance pour toi c'est la liberté. Bah voilà voilà voilà. Et tu as raison parce que Pierre il veut lui ce qu'il veut c'est la vacance du pouvoir. Non non mais moi je veux que les autres soient en vacances, ils prennent il tout travailler. voilà et qu'ils prennent et qu prennent tous les jours fériés qu'ils veulent, tous les jours, jours euh, qu'ils les prennent et, et, et hein, ensuite. Ensuite, quand ils sont de retour, qu'ils vont être stressés, moi je m'en vais, je leur fous la paix. Ils ne m'entendront pas, ils ne m'entendront pas. Euh... Mais Est-ce que le fait d'écrire justement, c'est pas une espèce de discrétion de la pensée mais Bien sûr, mais le problème c'est que je ne peux pas tout le temps écrire au travail. On ne sait jamais, il peut y avoir des micros. Hein. <rire> Marc me l'a dit, d'ailleurs, il y a pas de temps, hein, parce que... On est tous sous, sous surveillance. D'ailleurs, t'es fi... filmé, moi aussi, je crois. Par qui J'ai pas bien compris. Facebook Bonjour. Oh, alors, tu te sens mieux, là Ça va mieux, j'ai fait pipi. Ah, va ben, voilà. voilà. Bah, tu vois, ce sont des choses importantes On, on fera peut-être, d'ailleurs... doit régler, une, une émission. Quand tu as envie de faire pipi, il oui. faut y aller. Voilà, on, on fera hein? une émission... Qu'on appellera mixion science-fiction, science mixion science fiction. Voilà. Donc, euh, on pourra faire une émission sur euh, l'importance de faire pipi et, et comment est-ce qu'on est, qu est soulagé une fois qu'on a fait la grosse commission. Parce que tu sais que non, non, mais pendant les nuits debout, euh, il y avait des commissions, machin truc, machin bidule. Et, et pour me marrer, j'avais dit à Pierre, oui. Et il ne manque qu'une chose, c'est la grosse commission. Et, et après, Pierre Merschkowski, on, on a fait son, son miel de cette grosse commission, et je trouve ça très bien parce que c'est très drôle. On rapproche le, les besoins des besoins, et c'est vrai que on pourrait se dire, on pourrait se dire, euh, mais on est dans la merde. Mais, mais après tout, mais c'est excellent. Qu'est-ce que c'est que la merde C'est de, de la biomasse C'est de la biomasse Et c'est donc... de la biomasse, et on est dans les décomposeurs, on est dans le retour à la vie. La merde, c'est le début de la vie. Et donc, moi, je dis, vive le chaos, vive la merde, vive la et je vous dis, euh, à jeudi prochain, euh, bah, bouchez vous le nez si ça, si ça sent vraiment trop mauvais. <rire> si vous le voulez bien. <rire> si vous le voulez bien. Ciao